Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est pas vraiment du trail, c'est de la course à pied, mais on va parler aujourd'hui de canicross. Alors vous savez, je pratique le canicross depuis très longtemps parce que ben, j'aimais mes mères là, donc on va commencer par faire les présentations. Alors là je vous présente Elia, qui a 10 ans bientôt, et là c'est Faina, qui a 9 ans. Donc voilà, elles sont demi sœurs, elles ont le même père, elles viennent de chez l'élevage de chez Amarox, donc qui est basé à Quimper. Et donc voilà, elles ont euh, voilà, comme je vous l'ai dit, elles ont 10 ans, donc ça euh, ne ça date pas d'hier que je fais du canicross. Et c'était même euh, une pratique que je faisais avant le trail. Donc voilà, donc je vais vous en parler. Alors euh, bon, on va se décomposer en plusieurs parties. La première, ça va être, on va parler un petit peu de matériel. La deuxième, bah, comment commencer. Et puis la troisième, on va essayer de, euh, je vais vous montrer un petit peu comment faire euh, bah, pour, euh, bah, pour que les chiens tirent. Et puis pour que ça se passe bien, pour que vous preniez du plaisir là-dedans. Donc voilà, allez, c'est parti. Allez Donc on va commencer par parler du matériel. Alors, le matériel, déjà il y a deux types de choses, deux types de situations. Soit vous courez avec votre chien et le chien tire, et dans ce cas là, il faut un type de matériel. Soit le chien ne tire pas, et alors là, il faut un autre type de matériel. Donc si le chien ne tire pas, un collier et une laisse classique, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller acheter euh, tout le matériel du monde, ça passe. Alors, pourquoi bah Parce que tout simplement, il n'y aura pas de tension sur le chien, qui vont être importantes et qui vont euh, bah occasionner des, potentiellement des blessures chez lui ou chez nous Par contre, si vous tirez, si le chien tire, alors là c'est plus spécifique et euh, bah, il vous faut du matériel qui est quand même plus performant et plus spécifique Tout d'abord, donc on part sur l'homme euh, Moi j'ai un, un baudrier Donc j'ai un baudrier, vous voyez parce que bah, j'ai souvent des problèmes au niveau du dos, donc faites très attention à ce que vous prenez comme ceinture. Euh, si vous avez une ceinture qui est trop fine, quand le chien va tirer d'un coup, bah, ça va vous taper dans les lombaires et ça peut faire très mal. Donc faites très attention à ça, au choix de la ceinture, parce que bah, ça peut vraiment être douloureux si jamais vous avez une ceinture qui n'est pas adaptée. Ensuite, euh, on avance. Donc là, vous avez une longe qui comporte un amortisseur. Parce que bah, quand le chien va tirer, bah, ça va faire des à-coups. Et autant pour son dos que le nôtre, bah c'est important de protéger, de protéger bah, du coup de faire un amorti au niveau des lombaires et au niveau de son dos. Ensuite, alors moi comme j'ai deux chiens, bah, j'ai un dédoubleur. Voilà. Et sur le chien, stop. Donc on va avoir un harnais qui passe sous la cage thoracique et qui longe en fait le sternum et qui vient avoir une attache à la base de la queue ici. Faut surtout surtout ne pas prendre les harnais où il y a une attache sur le dessus du dos ça c'est catastrophique parce que bah, ça, ça ne répartit pas du tout la charge équitablement sur le chien et ça peut lui occasionner des douleurs au niveau des épaules au niveau de ben voilà donc ça faut surtout faites très attention au choix du harnais parce que ça peut avoir des dégâts sur votre chien très important donc je vous mettrai les modèles que j'ai dans la description c'est à essayer parce qu'il y avait vraiment plein de tailles différentes et serait presque du sur mesure quoi donc voilà pour le matériel alors euh, quand on a deux chiens comme ça alors vous voyez moi je les attache euh, elles sont, le dédoubleur il est au niveau de la base de la queue mais vous pouvez aussi euh, mettre le dédoubleur euh, enfin les attacher au niveau du cou pour euh, bah, pas qu'elles s'écartent en fait quand, euh, mais bon elles sont habituées à courir l'une à côté de l'autre donc moi j'ai pas besoin de, de ça alors maintenant on va voir les ordres qui sont importants à connaître il y en a pas beaucoup mais ils sont très très importants tout d'abord il y a la droite et la gauche et eh bah ben oui, parce que si jamais votre chien décide de partir à gauche et que vous, vous avez pensé qu'il était à droite et qu'il y a un poteau au milieu, bah ça peut faire des dégâts, surtout si vous êtes en VTT, et je peux vous le dire, c'est du vécu. Vous voyez, typiquement, là faut que je dise gauche, gauche, gauche, et voilà, elle passe à gauche. Vous voyez, si j'avais rien dit, et eh bah ben la chienne, elle serait en a une qui serait passée à gauche et l'autre à droite. Et là, ça aurait été le drabe. <rire> Donc, euh, bah du coup, voilà, c'était important de leur apprendre leur gauche et la droite, alors on verra tout à l'heure comment faire. Ensuite, il y a un ordre aussi qui est très important pour votre sécurité et celle du chien C'est l'ordre stop Alors l'ordre stop forcément, bah vous, le chien s'arrête et dans l'idéal il doit s'asseoir Donc euh, par exemple si vous, avez, vous êtes amené à traverser un passage piéton bah, ça va être important que le chien connaisse l'ordre stop Ou s'il y a quelque chose qui passe, qu'il doit s'arrêter d'urgence C'est très important qu'il connaisse cet ordre Ensuite il bah, y a l'ordre devant Donc l'ordre devant c'est bah, tout simplement pour qu'il aille devant, qu'il tire Et l'ordre derrière Donc bah pour qu'il aille derrière parce que par exemple dans une descente qui va être vraiment très abrupte et qui va être très technique bah, ce sera très important que le chien aille derrière vous parce que si le chien vous tire dans une descente qui est très technique bah, ça peut vous emmener vers l'avant et euh, bah, vous faire chuter donc c'est important qu'il connaisse cet ordre là aussi alors après il y a tous les ordres que vous pouvez lui donner euh, pour l'encourager type euh, aller hop hop hop euh, youpi youpi euh, enfin ce que vous voulez pour l'encourager pour, pour aller plus vite et alors du coup, comment on fait pour leur apprendre tous ces ordres Et bien ça se passe en laisse. Vous savez que les chiens apprennent un maximum de choses avant leurs 6 premiers mois. Et du coup, ben, quand vous êtes en laisse, de toute façon, euh, vous ne pouvez pas les faire tirer. Euh, parce qu'il faut voir avec votre vétérinaire, évidemment. Mais euh, là, ce qu'on dit en général, c'est que le chien peut commencer à tirer. Donc euh, en canicross, à partir de ses 1 an à 1 an et demi. Donc en fonction des chiens, faut que, voilà. Donc euh, assurez-vous auprès de votre vétérinaire si vous, votre chien peut tirer. Et puis ben, si vous avez son feu vert, allez-y. Et quand, donc, du coup, pour leur apprendre les ordres, et bah ça se passe en laisse. Donc, quand vous avez votre chien en laisse, à bah chaque fois que vous allez à gauche, vous dites gauche. Chaque fois que vous allez à droite, vous dites droite. Et instinctivement, le chien, du coup, va apprendre cet ordre-là et va l'associer au fait d'aller à gauche et à droite. Pareil, quand vous, vous arrêtez un passage piéton, vous lui dites stop. Quand vous passez un chemin qui est étroit, vous le mettez derrière, vous lui dites derrière. Et ça, à force, à force le chien va l'intégrer. Et du coup, vous gagnerez énormément de temps quand vous passerez à, à, à, bah, au Kenny Donc, voilà, c'est tous les petits conseils pour apprendre l'apprentissage des ordres que je peux vous donner. Alors il y a un point sur lequel aussi il faut être très vigilant c'est que bah, ça fatigue de, de courir avec un chien qui, te, qui nous tire contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas toujours de l'aide alors forcément quand vous êtes en montée que le chien tire bon là ça va vous aider par contre quand vous êtes sur le plat surtout au début et en descente et eh ben là ça n'aide pas du tout parce qu'il faut freiner le chien c'est comme si vous couriez tout le temps en descente, vous êtes tout le temps sur la retenue et je vous croyez moi c'est très fatigant à la longueur donc voilà, soyez vigilants à ça. Faites attention à que votre chien ne parte pas trop vite au départ parce que ça peut vous fatiguer énormément. Un autre point aussi sur lequel il va falloir être vigilant, c'est quand vous croisez d'autres chiens ou des gens. Et bah oui, parce que quand vous croisez d'autres chiens, des chiens qui sont attachés, <rire> ils sont toujours un petit peu plus hargneux que quand ils, sont pas dé... quand ils sont détachés, du coup. Et quand vous croisez des gens, il faut être très vigilant parce que des fois votre chien va vouloir passer à droite et ou à gauche. Et du coup, comme vous avez une longe entre vous et le chien, bah ça peut vraiment vraiment embêter les gens et voir leur faire mal, donc soyez très vigilants à ça aussi. Faites attention également aux températures qu'il fait. Vous voyez par exemple là, moi j'ai ma mémère, bah elle tire pas du tout. <rire> bon déjà d'une elle est un petit peu vieille, hein, elle a 10 ans, et de deux bah il fait un petit peu chaud. Et du coup il bah, faut pas trop leur tirer sur la couenne, parce que bah, c'est quand même assez éprouvant, surtout que c'est des huskies, bon normalement c'est fait pour vivre dans le froid, mais, bon bah voilà, normalement on dit qu'il faut pas que ça dépasse 13 degrés C'est pour ça que là je vais courir avec elle en soirée Pour ça il fait un petit peu plus frais et c'est plus agréable pour elle Mais faites attention à ça, ne pas aller courir quand il fait des grosses grosses grosses chaleurs Attendez plutôt le soir ou le tôt le matin, c'est encore mieux, Ou voire même de nuit Alors quelque chose qui va vous demander aussi le plus grand des sérieux C'est de vous arrêter régulièrement dès que vous pouvez pour laisser le chien boire Parce que le système de refroidissement du chien interne, bah, nous on transpire, voilà euh, et lui c'est exclusivement par la gueule et notamment en buvant il va se refroidir se rafraîchir, vous voyez il va même tremper la truffe dans l'eau alors si on voit hop, voilà. vous voyez elle vient de, de, de tremper sa truffe dans l'eau pour se refroidir et refroidir la, son corps interne, alors je suis pas vétérinaire il y a peut-être d'autres moyens de, de refroidissement mais celui là en fait quand même partie des plus importants, donc laissez le chien boire régulièrement dès que vous pouvez c'est quelque chose aussi sur lequel vous allez devoir être très vigilant c'est que le chien ne doit pas s'arrêter euh, pisser ou chier quand il veut alors c'est pas une histoire d'être sadique et de l'empêcher de pisser ou chier c'est qu'il doit comprendre qu'il doit faire ça avant ou après donc baladez-vous un petit peu avant de partir courir pour lui laisser le temps histoire de, de ne pas non plus euh, qu'il se retienne parce que tout simplement ça peut être dangereux imaginez-vous être en pleine descente euh, bah, un peu technique vous êtes à fond et puis là votre chien décide BAM je m'arrête pisser ah, bah là, tu lui shootes dedans, t'as pas le choix, et là ça peut être dramatique. Donc, essayez de lui apprendre à ne pas faire ses besoins pendant qu'il court. Alors quelque chose aussi où il va falloir être vigilant, c'est sur le fait que la longe et le harnais des chênes ne s'enroulent pas autour de leurs pattes. Parce que ça, ça peut être dramatique si, euh, lors d'un moment de, de, de freinage, la longe peut passer au sol et s'enrouler autour de la patte du chien et si vous réaccélérez derrière tout de suite bah, ça va serrer et là du coup le chien peut se blesser vraiment très très gravement donc soyez vigilant à ça aussi et enfin moi ce que je vous invite à faire si vous avez un chien que vous pouvez, vous pouvez aller courir avec et eh ben faites le si vous avez le faveur de votre veto faites le vraiment je vous incite à le faire parce que c'est un moment de partage qui est génial et ça met un petit peu d'attrait à votre course parce que vous allez partager un moment avec votre animal qui est juste génial voilà ça donne euh, bah un petit peu de vie quoi à votre sortie plutôt que d'être tout seul. Bah voilà, vous avez votre petit compagnon avec vous. Et c'est tout de suite beaucoup plus sympa, moi je trouve. Voilà, donc c'en était tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris quelques petites choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce qui va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je vous mets en complément un lien d'un article que j'ai écrit sur des conseils pour courir avec son chien. Il y aura sûrement des éléments complémentaires à, par rapport à ce que j'ai pu déjà dire. Et sinon, vous êtes libre de télécharger mon ebook 15 conseils pour courir plus vite. Ça, ça ne concerne pas exclusivement la course à pied avec les chiens. J'espère que vous y apprendrez aussi énormément de choses. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye